Alors, ce que je vais faire Je vais d'abord Dessiner Les yeux Et oui On commence par les yeux Les yeux, pour celle-ci Ce sont ben Je vais déjà commencer à tracer le niveau des yeux Alors, ça va être Deux formes ovales la dimension va être plus large parce que son expression est, euh, est, est normale, elle est, elle est calme. Elle n'est ni énervée, ni euh, émerveillée, ni furieuse. Et juste ici, en fait, je dessine un trait pour placer les cils. Je repasserai après avec le, le feutre noir. Je dessine la pupille. Je place l'éclat de la lumière. Je, dé, je, je gomme ce qui dépasse. Alors, ici. J'élargis le trait. Je fais pareil pour ça, pour l'œil le, le, gauche. Et j'ajoute les cils. En fait, c'est le coloriage qui fait qui fait le, la différence en fait qui fait ressortir qui fait mieux ressortir l'œil c'est quand on va ajouter ce dégradé de couleur et ici j'accentue sur le coin et je dessine les cils 1 2 et 3 1 2 et 3 je peux faire je peux en faire que 2 Alors, ce qu'il y a, c'est que euh, dans le visage du manga, vous avez les yeux qui sont beaucoup plus euh, imposants. Et ce qui, ce qui va rester, si je vais diviser le, le visage en deux, je vais je prendre toute cette partie-là qui va être pour le front et les yeux. Et, et cette partie qui reste, ce sera le menton. Et entre les deux, je place le nez, juste un trait, et la bouche, voilà la bouche est, est trop petite, le nez pareil, J'essaie d'accentuer justement juste un tout petit peu avec un petit trait la lèvre inférieure et par contre le menton ce n'est pas comme un menton qu'on dessine d'habitude mais c'est vraiment une pointe on dirait et je viens ici je laisse un petit espace Et je ferme le visage alors au niveau des oreilles je me place toujours à l'extrémité de l'œil et je descends légèrement vers le nez et je dessine l'oreille J'essaie de la rendre un peu plus courte, sinon ça va faire des oreilles un peu bizarres. Pareil pour l'autre côté. C'est pas évident de dessiner debout, mais bon, je vais faire de mon mieux. Voilà. Alors, je vais la colorier aussi pour vous montrer qu'avec un peu de coloriage on peut faire ressortir le je veux dire le le, le teint de, du visage et les traits aussi je vais gommer les lignes de repère le trait aussi et alors pour le coup Du coup, je, je viens de ce côté-ci et j'ai juste à dessiner une petite courbe un peu allongée. Voilà. Qui va me représenter le cou de la chair de Alors Ici, pareil, au même niveau. Ici. Je m'arrête là. Alors pour les cheveux, les cheveux, c'est pas très compliqué de représenter les cheveux d'une fille manga. C'est juste en fait préciser que les, les, les mèches. Ah oui, ici, bon ce n'est pas la peine, je ne mettrai pas les sourcils. Ça des fois on peut ne pas les dessiner. Alors, des mèches en fait en, en, en désordre, mais dans un mouvement un peu, euh, comment je vais dire ça, euh, plus écarté. Voilà. Alors, généralement, elles ont des grosses têtes, hein. Et là, je peux dessiner déjà des traits, de direction, des mèches. Et puis après, je reprendrai par-dessus et j'apprécie juste le trait. Je reprends par-dessus, j'ai déjà fait ce trait-là et je viens juste ici, j'élargis un peu. Et par contre, je garde des pointes en fait. Généralement, elles ont des, des mèches en pointe. J'exagère un peu en envoyant vers les côtés les mèches. En fait, elles ont toujours les cheveux en mouvement. Et voilà. Alors, donc, ce que je vais faire d'abord, je vais repasser avec le feutre noir. Alors, ce que je vais faire, je vais faire le contour maintenant. Ah oui, mais je vais colorier l'œil. Et c'est pas pratique de dessiner debout, je vous assure. Parce que si je, si je m'assois, vous allez voir que mes cheveux, que ma tête. je mets le petit trait et je fais le contour Alors, je fais le contour de toutes les mèches alors quand vous avez des grosses mèches comme ça vous ajoutez juste un petit trait comme ça et ça, ça donne un peu plus de charme. Ici, je lui avais mis une petite fleur. Là, je vais laisser le laisser comme ça, un peu en désordre. Et voilà je vais pas repasser avec du noir sur la bouche parce que sinon ça va lui donner trop de contraste et en fait ce qui est joli chez les mangas c'est leur petite bouche toute rose comme ça ou carrément des fois ils ont juste un, un, un léger trait tout fin donc maintenant je vais passer à la couleur oh, je me trompe toujours j'ai les mains un peu ça. J'espère que je ne vais pas me mettre des taches. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vais mettre euh, une couleur pour les yeux. Et je vais choisir. Déjà, je vais colorier le noir de la pupille. Et je vais venir par ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour adoucir le contraste, le noir du feutre. Je vais repasser avec un bleu légèrement foncé pour pouvoir colorier avec un bleu plus clair et avoir une sorte de transition entre les deux. Alors, si je veux encore ajouter un peu d'éclat, je laisse une zone légèrement blanche. Je repasse ici. Pareil. Je laisse une zone ici blanche. Ok. Et je reprends avec mon bleu plus clair je vais prendre un autre bleu celui-ci peut-être oui Et avec un plus clair je reprends par dessus c'est pour créer des nuances entre les deux avec le feutre c'est pas facile avec le crayon de couleur on ne voit pas le contraste entre les deux tons et puis après je vais repasser avec un crayon de couleur pour adoucir les, les deux couleurs pour les fusionner entre elles alors ce qu'il ya c'est que je vais ajouter du noir maintenant pour créer l'ombre en fait qui a en dessous de la paupière et je vais le faire descendre jusqu'à Ici, la moitié de l'œil. Et ça, ça va donner en fait une impression d'un œil qui brille. Je sais pas si vous voyez bien. Alors avec un autre bleu wow. avec un autre bleu je vais dessiner les traits pour ajouter un peu de un peu de détail je suis pas obligée, vous n'êtes pas obligée, mais ça donne toujours bien alors je vais repasser avec un feutre tout fin ah, j'espère ouais, voilà celui-ci je vais juste mettre le bas de la lèvre et alors bien entendu après je vais gommer parce que là c'est gris, c'est pas blanc, mais bon, euh, je vais gommer après. Là je vais vite pour ne pas euh, trop tarder sur le détail. J'efface un peu le crayon pour donner un, un trait plus clair et plus propre. c'était normalement un truc de maquillage <rire> Ok, maintenant passons au coloriage du visage. Ce que je vais faire, je vais faire le contour du visage pour adoucir ce trait noir. C'est un, une couleur un peu beige reste un peu dans les tons de la couleur de peau ça c'est au cas où vous voulez pas tout colorier donc on peut faire que les petits détails et c'est ce qui va nous faire la différence et ressortir le volume et vers le bas Je fais la même chose pour les oreilles. Ok. Alors, je peux aussi passer par ici avec cette orange si je veux encore rentrer dans, dans les détails et euh, donner plus de, de ressemblance. Euh, je veux dire, euh, pour qu'elle se rapproche un petit peu... Un dessin légèrement réaliste donc ce que je vais faire je prends le crayon de couleur beige et rose je vais déjà passer sur la bouche je vais déjà gommer le crayon parce que sinon j'aurais pas un joli rose oh je vais tracer ici avec le rose c'est une toute petite bouche Et alors, en dessous de l'œil, je donne. Euh, je vais mettre du, un papier pour ne pas avoir. Parce que bon, c'est un carton et il n'est pas assez lisse. Donc, forcément, je vais avoir peut-être des petites imperfections au niveau du coloriage. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais repasser avec un peu de rose en dessous de l'œil. Je ne sais pas si vous voyez, vous arrivez à voir. d'accord bon, je vais terminer avec ça déjà pour avoir de même la même tonalité alors quand je vois que c'est fade je prends un autre rose et je repasse par-dessus ça c'est avec des prismons color très chouette un très bon rendu très riche en pigments alors ce que je vais faire je vais adoucir alors ce rose en prenant une teinte un peu plus claire et diluer un peu les contours alors euh, je repasse sur les bords avec presque la même teinte mais un peu plus clair Et voilà je repasse de nouveau sur mon trait pour donner un peu de relief de dégradé de volume et ici aussi je repasse en dessous pour donner un peu un peu d'ombre et alors en dessous des mèches aussi je termine pas tout parce que, bon, comme je ne vais pas vous retenir longtemps, je fais la même chose en dessous des mèches. Je repasse un peu pour donner cet, cet aspect de d'ombre. Voilà. Pareil. montrer trait peut être épais comme il peut être fin. Au plus, il va être épais au plus le... On a l'impression que la mèche, elle est elle est un peu surélevée sur par rapport à la peau, au front. Et si le trait est fin, c'est que la mèche est juste au-dessus de, du front. Ok, alors. Et là, comme je disais tout à l'heure, je peux repasser ici avec le contour. Faire légèrement le contour d'un côté de l'œil. Et avec une estampe, si je l'avais trouvé, vous adoucissez le, le, le trait. Ok, alors, euh, qu'est-ce que... Oui, les cheveux. Les cheveux, ce que je vais faire, je vais repasser en dessous du trait noir et l'adoucir avec un, une, une teinte aussi foncée, mais légèrement plus claire. Et puis, après, reprendre une couleur encore plus claire que le brun et repasser par-dessus pour adoucir et donner cette impression de cheveux châtains ou blancs. Okay. Je vais pas tout faire. Je le terminerai après et mettrai la photo peut-être sur Twitter ou Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à, à mon compte YouTube ou bien visiter mon blog pour en apprendre davantage. Il y a pas mal d'articles super intéressants sur les matières comme le dessin, la peinture, la, le, le scrapbooking, l'art journal. Enfin, il y a pas mal vraiment de, de, chouettes, de chouettes choses. Alors, le blog, c'est arretuto.com et, et ma chaîne YouTube, c'est Sam Atelier, avec un S. Donc, alors, avec une couleur plus claire, je repasse par-dessus avec des traits, je dessine les mèches et avec un crayon de couleur, après, j'adoucis le, le tout N'oubliez pas de partager twitter ou bien voilà. avec vos abonnés pour qu'ils profitent de ce tuto. Là vous avez eu les yeux avec le portrait donc je disais après euh je vous ferai un autre tuto pour vous expliquer comment on fait pour ressortir la brillance du cheveu parce que j'ai les mangas. Ils ont quand même des cheveux, euh, euh, comment on va dire, ça, en aplat, mais on représente euh, euh, un sort de zigzag comme ça pour faire ressortir le, le volume de la tête et la brillance et euh, pour donner euh, ce, ce, cette petite touche d'originalité. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup Merci à vous tous Merci euh, d'être resté jusqu'ici jusqu euh, Parce que moi bon, je pense que ça a été quand même un petit peu long Mais euh, je pense que c'était aussi un peu intéressant Parce que bon, euh, passer des yeux au portrait C'est euh, vrai que ça prend du temps Mais j'espère que ça a été vraiment euh, instructif pour vous. Et euh, euh, n'oubliez pas aussi d'aller visiter euh, ma chaîne YouTube et mon blog. Entre temps, je vous dis euh, merci, merci, merci. Un gros bisou. Et portez-vous bien et très bonne fin de soirée. Merci et à bientôt.